Hello, moi c'est Meven, je suis entrepreneur depuis euh, un peu plus de 4 ans et demi et je fais cette petite vidéo témoignage pour, euh, pour Tony euh, parce que voilà, Tony ça a été vraiment quelqu'un qui a été un, un point de bascule dans ma vie si j'ai envie de dire euh, bah, pour raconter un petit peu l'histoire, en gros je l'ai rencontré euh, il y a un peu plus de 3 ans un petit peu par hasard, c'était un coach en développement personnel qui avait euh, recommandé de le suivre sur Snapchat du coup je l'ai suivi et je regardais un petit peu ses stories euh, tous les jours et en fait... Tony euh, il partageait des clés, des concepts de développement personnel et de spiritualité et euh, est-ce que moi ce que j'adore chez Tony c'est qu'il est vraiment très authentique, il est vraiment très drôle, il a vraiment le sens de l'humour c'est ça aussi que j'adore, bon, ouais. il était comédien avant donc ça aide <rire> et, euh, et il amène vraiment à, euh, à donner son point de vue sur un concept et à, et, à, et à se faire sa propre réflexion par rapport à ça en fait il n'impose pas les choses, il amène une réflexion et c'est ça que j'ai vraiment adoré et en fait, donc, ça a été un, en quelque sorte un point de bascule pour moi, euh, parce que donc à l'époque, j'étais pas forcément éveillé euh, à tout, toute la spiritualité ou même au concept de développement personnel. C'était un petit peu nouveau pour moi. Euh, j ai, j ai, ça faisait à peu près, euh, je dirais, une année que je commençais à travailler sur moi. Et, euh, et c'est vrai que Tony m'a amené euh, à me poser des questions et à réfléchir sur moi-même. Et, euh, et ça m'a vraiment vraiment aidé et d'ailleurs je le suis toujours depuis ces années au quotidien euh, je suis tout ce qu'il fait et c'est vrai que c'est très très enrichissant bon j'ai pas forcément le temps de lire tous les livres qu'il fait etc mais euh, on échange souvent en message privé parce que maintenant bon, on s'entend bien du coup on, on discute souvent et euh, c'est vrai que Tony a, a vraiment beaucoup de choses à apporter au monde euh, moi je recommande vraiment de le suivre et, euh, et puis je me souviens aussi j'avais fait un coaching avec Tony à l'époque euh, ça date de quand il commençait tout juste le coaching et c'est vrai que rien qu'à cette époque ça m'avait vraiment aidé à, à justement à, à basculer ma vie en fait il m'avait vraiment apporté des clés et des réponses qui m'ont permis euh, ben, de changer et justement de transformer un petit peu euh, les résultats que j'ai et aussi un petit peu ma vision de la vie etc et puis c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Tony j'ai un peu inséré la spiritualité au cœur de ma vie en fait et c'est vrai que ça a totalement euh, bah, changé euh, bah, ma vie entière quoi en fait, maintenant je suis totalement euh, heureux en chaque instant, quoi qu'il m'arrive parce, euh, parce que je me suis éve éveillé à tout ce monde Du coup voilà je, fais, je faisais cette petite vidéo pour remercier infiniment Tony, euh, il, a, il a vraiment été un, un point de bascule dans ma vie et, euh, et du coup aujourd'hui si vous regardez cette vidéo euh, et que vous êtes intéressé par un coaching de Tony, n'hésitez pas une seconde Tony, il donne toute son énergie, il donne tout ce qu'il a pour, euh, pour vraiment euh, transformer votre vie et euh, il a vraiment des clés très intéressantes à partager donc euh, je vous le recommande vivement. Voilà c'était un, un petit témoignage donc euh, à plus, ciao